Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire des pains nana indiens. Le nana est probablement le pain indien le plus connu. Il s'agit d'un pain traditionnellement plat et souple. Il est généralement façonné à partir d'une pâte composée de farine, d'eau, de yogourt, d'huile, de levain ou de levure, de poudre à pâte et de sel. Le nana est un pain rond qui est cuit verticalement sur les parois d'un four tandour et qui, sous l'effet de la gravité, prend une forme de goutte d'eau. Il en existe deux versions, une avec eux et une sans eux. Comme une grande partie de l'Inde ne consomme pas d'œufs, la version sans eux est celle que je me propose de faire aujourd'hui. On trouve aussi le pain d'anne en Afghanistan, en Birmanie, en Iran et au Pakistan. Les listes d'ingrédients de ma recette sur le site sont faites pour 4 pain non. Or, j'ai besoin aujourd'hui de 6 pain J'ai dans mon bac 512 g de farine tout usage, 8 g de sel et 5 g de de poudre à pâte. Dans mon bol, j'ai 160 g de levain, 237 g d'eau, 35 g d'huile et 93 g de yogourt. Et voilà, on commence! On mélange tout et on va ajouter la farine aussi. La farine, le sel, la, euh, la poudre à pâte, Le yogourt va venir affaiblir le euh, réseau de gluten. On veut un réseau de gluten qui soit un peu affaibli pour pas que ça fasse comme un pita. La pâte est un peu collante, comme vous voyez. Le yogourt donne une belle odeur au pain. Ça va pas trop long. La pâte est prête. On la met dans le bac. On va ajouter un petit bol d'eau. C'est de l'eau chaude. Voilà. Je vais mettre le couvercle ici. On se revoit dans une demi-heure rendu au premier étirage. Je vais la mettre ici, ça va être plus simple. On peut la pétrir un peu aussi, si on veut. Euh, normalement, je ne la pétris pas, mais là, je vais la pétrir juste parce qu'on peut le faire. Pour le plaisir de toucher à la pâte. Regardez comment elle est belle, déjà. Alors, c'était le premier étirage. On se revoit dans euh, 30-40 minutes. On est rendu au deuxième euh, tirage, Tout simplement. Elle est très, très belle. Alors, on étire, on rebat, on étire, on replie, on replie. Voilà, c'est tout. Et on lisse. Pourquoi on lisse? Parce que justement, il y a des choses comme ça, des fois, qui... Alors, voilà. Donc, on se revoit pour le troisième tirage dans à peu près une demi-heure. Alors, on est rendu au troisième étirage. Pour cette fois-ci, je vais juste lisser le dessus, le dessus. Alors, tout ce que je fais, c'est que je l'amène ici et on la lisse. On la tourne un peu et on la lisse. Donc, ça renforce le réseau de gluten et ça lui permet vraiment d'avoir une belle forme ronde. Vous voyez? c'est pas plus compliqué que ça. Bonjour, il est 8h20 du matin. La pâte, elle est prête à être... Euh, façonné par boulage. Alors, on va commencer. Plutôt la façon en boulage, mieux c'est parce qu'on veut que le réseau de gluten soit vraiment détendu, rendu au moment du façonnage. Alors, c'est parti. Alors, hier soir, j'ai oublié de mentionner que, compte tenu du fait que la pâte, elle est quand même, un euh, peu sèche facilement, donc j'ai mis une couche d'huile, à peine j'ai appliqué peut-être une cuillère à et j'ai mis une pellicule. Donc, euh, c'est important de la faire pour éviter que ça croûte. Alors, on va la renverser sur un plan de travail non enfariné. On voit là, elle est très, très, très belle. En Inde, on ne, on ne coupe jamais la pâte avec un coupe-pâte on le coupe à la main. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai coupé moitié-moitié et ensuite, j'ai une que je vais couper avec le coupard et l'autre que je vais couper sans coupard pour voir qu'est-ce qui va donner le meilleur résultat. Alors c'est parti. Le problème c'est toute cette partie là qu'il faut vraiment éliminer qu'on ne le voit pas. Donc je vais faire comme en Inde donc ils font un, deux et trois. Ça c'est en Inde donc on lisse. avant de bouler. bouler C'est tout simplement comme ça. Elle est quand même très belle. Donc, je vois qu'il y a quand même une petite bulle d'air. Je vais prendre mon cure-dent. C'est important de les enlever, les bulles d'air. Donc Elle est très belle quand même. On a besoin d'espace dans ce cas-ci. Donc, je le mets dans un autre bol, un très grand bol. Vous voyez, il est quand même très grand. Et il va servir aussi pour euh, la, euh, mettre les pains en à la fin. Donc Dans ce cas-ci, on lisse ici. Il faut absolument lisser pour qu'on ait vraiment une, une belle pâte. Est-ce que ça va donner le même résultat? Je pense que oui. Tout ça, le, le fait que c'est déchiré et tout. Là. Donc, il faut le ramener en, à l'intérieur. Il faut ramener tout ça à l'intérieur. On peut le lisser comme ça ou le ramener comme ça, tout simplement. L'un ou l'autre, c'est la même façon pour pouvoir avoir quelque chose de lisse à la fin. Donc Ici, on va utiliser les coupes Les femmes indiennes réussissent à faire des pains de, euh, de taille et de poids égal juste par l'œil. Moi, évidemment, je ne suis pas à ce point. Donc, je sais que cette pâte-là, ici, elle est plus grosse que les autres. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici. Okay. Les trois premières, ici, sont faites à la méthode indienne. Et celles-ci sont faites à la méthode euh, euh, classique. On ne voit pas vraiment de différence. Donc, ce n'est pas nécessaire de euh, couper avec un coupe-pâte. Couper à la main, c'est très bien. Alors, dans ce cas-ci, je mets de l'eau chaude dans deux bols pour vraiment avoir beaucoup plus d'espace. Et je mets le couvercle. Donc, de cette façon-là, euh, on est sûr que ça, la pâte ne coûtera pas. Alors, on se voit au moment du façonnage. Nous en sommes maintenant rendus à l'étape du façonnage et de la cuisson. Alors, c'est parti. Alors, je vais prendre une part de pâte. Elle est très très très belle, mais elle est collante un peu, donc pour la mettre quand même dans de la farine. Donc, ce qu'on fait, on la met d'un sens et de l'autre. Euh, les Indiennes, les Indiens ne font jamais, euh, fa fa n'en farinent jamais le plan de travail. Ils en farinent plutôt la pâte. Donc on peut déjà l'aplatir avec les mains. Puis quand ça colle un peu, on la remet dedans. On peut l'assurer qu'elle est bien. Euh, on peut tout de suite l'étirer si on veut pour en faire une goutte d'eau ou on peut tout simplement, pour l'instant, juste mettre des doigts comme ça pour euh, réduire l'expansion. Euh, Et on la met sur une plaque. Et on la couvre d'un linge. Ça c'est beau, la première. J'en fais trois à la fois. Ma plaque me permet d'en faire trois à la fois. Vous voyez, elle est très collante. Donc, il faut vraiment la mettre dans la farine, absolument. Là, vous ne voyez pas avec la farine. Je vois que vous ne voyez pas avec la farine. Donc, je vais mettre la farine ici. Bon. On peut aussi ne pas utiliser le rouleau et juste l'étendre avec les mains. Mais c'est un peu plus long. Je suis encore trop loin pour vous. Quand on fait un pain indien, on ne va pas dans ce sens-là, dans ce sens-là, euh, comme ça et comme ça. On déplace la pâte. Pour obtenir des pains plus ronds, c'est une des meilleures façons. Très belle, donc je, finis, je fais la finition avec la main. Ça, ça ne fait pas partie de la tradition indienne. Mais comme on n'a pas de four-tandour, on n'a pas la même façon. Donc, c'est ma façon de le faire pour que le réseau de gluten soit euh, légèrement affaibli, pour pas que ça fasse comme une, un pain pita et que ça boule. Si jamais il y a des bulles dans le four, on les, on les transperce avec une, une aiguille, euh, une brochette. Alors, je la déplace sur ma plaque. Oh. Et je mets un inch. Je la passe. Elle est vraiment collante. Là. Je la passe dans la farine. Je roule. Et je la mets sur le comptoir. Si vous n'avez pas de petit rouleau euh, à part, qu'on appelle un angle, vous pouvez utiliser un rouleau à part ordinaire. On finit. On va finir. Pour la faire bien ronde. la technique qu'on fait pour les focaccia. Donc, c'est la même chose que j'utilise pour avoir vraiment un pain indien, un pain bien réussi. Donc, c'est cinq minutes d'après. Donc, dans cinq minutes, on va les mettre au euh, dans le four. Alors, je vais continuer avec les trois derniers. La même chose, je reprends. Je tremble dans la farine. Je roule de Les, euh, dans les familles indiennes, les pains nanes ne sont pas aussi gros que ça. C'est, la grosseur que je fais, c'est la grosseur des pains nanes au restaurant en Amérique du Nord. je les retourne aussi de l'autre sens. C'est comment je me sens. C'est selon mon humeur. Souvent, les femmes indiennes vont rouler comme ça et en même temps faire un cercle comme ça. Euh, je vous avoue, avec le nan, c'est plus difficile. La raison pour laquelle elles font ça, c'est que ça permet à la pâte de se rouler comme ça en même temps que vous l'étirez. Donc, ça fait vraiment quelque chose de très euh, rond. Elles n'ont pas besoin de le déplacer. C'est pas grave, ils sont pas ronds, ronds, ronds. De toute façon, on va étirer une partie pour le faire en, en goutte d'eau. couvre, je vais chercher d'autres plateaux, c'est mon bac dans lequel étaient les pins, euh, les, les pâtons, alors je vais quand même mettre un essuie-tout double ici, l'essuie-tout c'est pour absorber l'excès d'humidité, donc on les fait, on les met dans euh, un grand contenant hermétique pour maintenir l'humidité, mais on ne veut pas qu'il y ait un excès d'humidité. Donc, c'est pour éviter l'excès d'humidité. Donc, c'est là-dedans qu'on va mettre les pains, une fois qu'ils sont euh, cuits. On est rendu à l'étape de la cuisson. La plaque est plus haute que pour les autres pains. Alors, on prend le pain ici et on l'étire. On l'étire ici, pour, avant de le déposer. Donc, ce qu'on veut faire, que ça devient comme une goutte d'eau. Comme ça, Et ici, on l'étire. On dirait que j'ai de la place pour deux cette fois-ci. Je vais en faire deux à la fois. On vaporise. Et on voilà. Cinq minutes de cuisson. Donc, j'en ai un qui cuit plus vite que l'autre. Donc, je vais le sortir tout de suite pour éviter d'avoir de qu'elle devienne trop dure, qu'il soit plus moelleux après. Vous voyez, ici, on commence à être dur déjà. Donc, pour ça, lui, je vais le laisser là et est prêt. C'est oh. Alors, on le met tout de suite dans... contenant hermétique. Moi, je vais essayer un test. Je vais essayer de voir si on le met plus bas, si ça fonctionne mieux ou moins. Donc, on va vérifier. Je vais mettre la, la plaque et la grille. Une coche plus bas. Et là, je vais mettre les deux autres. Pour le façonnage, je vais vous montrer. C'est simple. Tout ce qu'on fait, c'est on l'étire comme ça. Donc, ici, on le garde rond. On peut mettre même puis on l'étire. Donc ça fait vraiment une forme d'une goutte. On l'étire. Tout simplement. Et on le dépose. On se revoit après la cuisson. Je vais vous montrer quoi faire quand il y a des bulles qui sont trop grosses. Je vais sortir le pain juste pour vous montrer. Comment c'est de des bulles. Donc je fais un trou... Je fais un trou, je fais un trou, et je tape avec une spatule pour vraiment enlever l'air. Donc, on reçu les cuisines. Alors, ça donne un pain un petit peu moins cuit, donc je préfère, parce que si on veut les faire réchauffer par la suite, au moins, ils ne seront pas euh, trop cuits. Il reste 18 secondes vais les sortir maintenant. Vous allez voir, Ils sont juste dans oui. ici. Donc, ça c'est vraiment, c'est le centre. Elle est au centre de la grille. Je vais corriger ma recette en conséquence. Oui, il reste plus moelleux. Donc, je vois la différence tout de suite. Donc, ça en les deux autres. Là, on le dépose. Pourquoi on lui met cette forme-là Parce que c'est la forme naturelle du pingouin. On le dépose. On le vaporise. Si vous n'avez pas de vaporisateur, vous pouvez tout simplement mettre de l'eau avec la main. 5 minutes. On se voit dans 5 minutes. Je viens de constater qu'un autre pain a une grande bulle, donc avec ma brochette. Ici, ici. Plus. C'est bien, bien beau. Donc, c'est juste ici et je vais taper. Voilà. comme on a descendu la, la plaque un petit peu, ça a pris une minute de plus. Donc, c'est 5 ou six minutes, dans le fond. Ils sont prêts. très beau. Dernier petit conseil... On remet une autre feuille de papier suit, tout simplement pour absorber l'humidité résiduelle. C'est pas, pas nécessaire. Je vais la faire comme il faut. Juste avant d'être servi, le pain de peut être badigeonné de beurre ou de beurre à l'ail. Il peut, il peut être servi aussi à manger euh, avec les doigts sans les salir. C'était ma recette de pain naan indien. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être mis au courant de mes dernières recettes. Au plaisir de vous revoir bientôt.